Le grand reset chez Danone, ça cartonne Depuis qu'ils sont devenus entreprises à mission, depuis que la crise a frappé, et nous savons bien qu'en chinois, crise veut dire opportunité, et que la crise les a obligés à enfin prendre en compte toutes ces parties prenantes pour faire du capitalisme inclusif, protecteur, qui protège aussi bien ses salariés que ses clients. Que ses partenaires que tout son environnement jamais autant d'un homme n'a été une entreprise aussi belle vertueuse aussi engagée, aussi inclus ah ben non ah ben non ils viennent de virer le patron Ah ils viennent de, de, de virer emmanuel faber et emmanuel faber euh, pour le cas où vous ne sauriez pas, c'était probablement ce qui se rapprochait le plus d'un vrai bon patron engagé dans le CAC 40. Alors, on prend le CAC 40 et les géants agroalimentaires mondiaux. Nestlé peut faire un peu concurrence, hein. donc on n'est pas, euh, pas non plus dans la catégorie prix Nobel de la paix. Hein. Mais quand même, si vous voulez, Emmanuel Faber, déjà, c'était le dauphin de Franck Riboud, c'est quelqu'un qui a quand même fait un bon paquet d'années chez Danone, qui euh, dès euh, probablement 2003, euh, faisait euh, monter, c'était lui qui a monté le partenariat avec Mohamed Younous pour faire du euh, du, du microfinancement euh, en, en Inde et en Asie, qui euh, a développé son partenariat avec la Gramine Bank. Euh, si vous voulez, c'était quand même un vieux routard euh, de, de ce que justement on appelle aujourd'hui ce capitalisme inclusif, ce capitalisme de partie prenante qui prend soin de toutes les parties avec lesquelles il a prise, par définition, et eh ben il vient de se faire virer la porte. Alors attention, avant que je n'oublie tout de suite, j'ai commencé cette vidéo en vous parlant de grands reset. Ouais, oh, quel risque, il ne faut pas employer ce mot-là, c'est très dangereux. Et c'est important parce que euh, il y a une petite dizaine de jours, euh, France 5 a diffusé un espèce de reportage, un truc un peu poubelle, bien foireux, euh, un truc sur le complotisme bien sûr, dans lequel votre serviteur euh, a l'immense honneur d'apparaître euh, l'espace d'un quart de demi-seconde. Hein. Il me laisse juste dire grand oh, reset et donc, euh, dans ce reportage sur le complotisme, France 5 parle de ce grande théorie du complot qui est le grand reset, et que le grand reset, c'est cette théorie complotiste qui voudrait que tous les intérêts technologiques, de santé, euh, de 5G, de, de, de financiers, soient tous en fait un énorme complot contre nous. Leur définition est assez bizarre, assez foireuse, elle n'est pas précise d'ailleurs, et et c'est justement quand ils font cette définition, qu'ils font une petite effet avec plein de gens très complotistes comme moi qui parlent, qui disent oh, grand reset, grand reset, grand reset. Euh, mais en fait, le, le, le mot grand reset a été formé par Klaus Schwab, le créateur du Forum économique mondial de Davos. Le marketing en a été fait par à peu près tous les plus grands dirigeants et influenceurs bien pensants de la planète. Euh, donc ça a strictement rien de complotiste, le Grand Reset, et bande de gros cons de France 5, euh, la vidéo que vous avez regardée et que vous avez détournée euh, s'appelait l'arnaque du Grand Reset. Le sujet principal de cette vidéo, c'était de vous dire que le Grand Reset était un concept marketing qui venait de Davos, pas un truc complotiste. Alors, si vous voulez, les gars, quand euh, vous faites euh, un, report, un, un documentaire complet sur le complotisme et pour démonter des fake news, et que vous commencez par une énorme fake news, qui est que vous ne savez même pas faire la définition d'un concept, et, et que là je va bah, un bouquin qui s'appelle « Le Grand Reset », si a un moment, je sais que vous ne devez pas aimer beaucoup lire, mais il faudrait peut-être s'y mettre un peu, quand même, les gars euh, donc voilà le, le grand reset. Je suis un peu obligé parce que vu que <rire> on vient me traiter de complotiste, je me fiche complètement. Le concept de complotisme ne m'intéresse absolument pas, soit dit en passant. Euh, mais donc le grand reset est donc un concept formé par Davos et son fondateur Klaus Schwab. Et je, comme je vous le disais, une vidéo, je vous mets un petit lien là-haut euh, en description. Hein, le grand reset, en gros, c'est plus de gouvernance mondiale. Euh, plus d'argent beaucoup beaucoup plus d'argent et euh, beaucoup plus de euh, beaucoup plus euh, je vais y arriver pardon beaucoup plus euh, d'innovation technologique c'est en gros ça c'est les trois grands axes du grand reset euh, selon schwab et il euh, y, y a tout un tas de choses encore qui gravitent autour hein, c'est son bouquin, le Grand Reset, et toutes les communications que Davos fait sur le Grand Reset. Encore une fois, moi, je m'appuie sur ce que publie Davos essentiellement quand je parle de Grand Reset. Et donc, euh, cette, cette histoire de Grand Reset, il y a plein d'autres trucs qui gravitent autour, euh, des réflexions. Alors, souvent quand on parle de Grand Reset, les gens pensent beaucoup à la fin de la propriété privée. C'est là, sous-jacent, mais c'est pas très clairement défini, parce qu'ils savent quand même très très bien qu'on ne joue pas si facilement que ça avec la notion de fin de propriété privée. Euh, que c'est quand même des choses qui sont des droits constitutionnels, qui sont des droits primordiaux, donc c'est pas aussi clair que ce que généralement j'entends dire, mais ce qui est absolument certain, c'est que au centre aussi euh, de cette histoire de Grand Reset, vous avez donc l'acteur principal, qui va euh, réaliser ce, ce, ce grand, cette grande réinitialisation euh, avec plein de gouvernance mondiale, plein de fric et, et plein d'innovations technologiques, eh bien, la, la cheville ouvrière de ce truc-là, c'est l'entreprise et c'est l'entreprise inclusive qui va euh, déployer le capitalisme des parties prenantes. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que euh, ce qui vient de se passer chez Danone, c'est le grand reset appliqué à une société aujourd'hui dans le dur. On est en plein dedans, et c'est pas juste un petit exemple, c'est un coin de voile qui est levé sur la réalité qu'il y a derrière ce grand reset. Eh bien, on vient de voir un petit peu ce que c'était qu'en vrai, et pas dans les livres de Klaus Schwab. C'est pour ça que cette vidéo est importante, c'est pour ça que l'éviction d'Emmanuel Faber de Danone n'est absolument pas un petit phénomène, voilà, un petit chaos dans la vie normale des entreprises. C'est quelque chose qui, à mon avis, est symptomatique euh, du monde dans lequel euh, nous vivons et de son évolution actuelle et qui nous en dit énormément sur le monde dans lequel on est et ça vaut le coup euh, de s'y arrêter. Euh, S'il vous plaît, partager euh, cette vidéo. C'est une vidéo euh, qui est importante, euh, dans laquelle il va y avoir énormément euh, d'infos, énormément d'éléments. C'est pas juste euh, une petite impro que j'enregistre comme ça derrière ma caméra. Euh, J'ai écrit euh, tout un article sur le sujet et cet article lui-même repose sur euh, un travail continu, mois après mois, année après année, que je réalise. Je suis Guy de Lafortelle, je rédige un service d'information économique et financière qui s'appelle « L'investisseur sans costume », c'est gratuit. Si vous voulez recevoir l'article qui est à la base de cette vidéo, inscrivez-vous, c'est vachement important, parce que encore une fois, cette vidéo est essentielle si vous voulez comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui et, euh, et, et la, la, la manière dont il fonctionne, non pas euh, de manière cachée, de manière largement non-sue, oui, mais c'est pas caché. Quand on regarde au bon endroit, on trouve, hein, si vous voulez. Euh, et à, à mon avis, à partir de, de, de, de, de, de, de, de l'éviction d'Emmanuel Faber de Danone, on, on arrive à tirer un fil très intéressant et qui nous ramène vraiment au rouage euh, du système dans lequel on est. Euh, mais malheureusement, si vous voulez, ce qu'on va voir dans cette vidéo... Ben, Ce n'est pas quelque chose qu'un journaliste économique d'une grande rédaction, d'un grand média, euh, peut, peut faire. Euh, il peut pas le faire parce que ces gens sont des, pushes, sont des pousses des pêches, euh, parce que ces gens n'ont pas les moyens euh, de travailler comme il faudrait, ils n'ont pas le temps, euh, ils n'ont pas les moyens analytiques, euh, ils n'ont pas les compétences économiques, financières, monétaires, ils n'ont pas les années de travail derrière, Et alors que ben, nous, ici, on les a et que c'est paradoxal, je reconnais, mais euh, euh, ma petite équipe et tous les gens qui m'aident, tous les indépendants, et vous tous, chers lecteurs, qui m'ont envoyé tout plein de choses, euh, l'espèce d'intelligence de, de, de, collective qu'on a réussi euh, à créer ensemble, aujourd'hui est en mon avis, incroyablement plus puissante que les pouces dépêches que vous avez euh, dans les grandes rédactions. Et euh, c'est pour ça qu'à mon avis, cette vidéo euh, vaut le coup, non seulement d'être regardée, même si elle est un peu longue, forcément, quand on veut dire des choses, il faut prendre un peu de temps, et d'être partagé, partagez-la, mettez-lui un pouce bleu, encore une fois, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume pour recevoir euh, l'article, euh, et, et continuez, c'est vraiment important, c'est important économiquement, c'est important socialement, c'est important politiquement, c'est important financièrement, c'est important pour votre épargne, mais pas que, euh, parce que, euh, ben, si vous voulez, euh, tous ces gens... Euh, y compris les grands actionnaires de Danone, euh, et bien plus ils vous vendent, euh, plus ils vous promettent un capitalisme protecteur, plus ils vous promènent, euh, et plus ils, ils, ils promettent de vous protéger, plus en fait ils sont hostiles. Et c'est ce qu'on voit chez Danone, c'est-à-dire que ces, ces, ces, ces gens n'ont absolument aucune décence et qu'ils n'ont aucun problème. Euh, à euh, vous dire exactement l'inverse. Ils ont aucun problème à prétendre faire exactement l'inverse de ce qu'ils font en vrai. Parce que, euh, si vous voulez, Emmanuel Faber n'a pas sauté pour rien. Euh, première chose, c'est qu'il est parti euh, sous la pression de deux fonds, ce qu'on appelle généralement les fonds activistes, euh, ces trublions euh, de la finance qui viennent généralement comme des chiens dans les jeux de quilles, euh, mettre à mal euh, les, euh, les, les gouvernances des grands groupes, euh, généralement pour faire des coûts financiers et pour gagner plein d'argent. Euh, et c'est à tort ou à raison, hein. il n'y a pas de jugement moral derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc ces deux fonds, qu'est-ce qu'on a On a Bluebell Capital d'un côté, qui est un fonds très récent qui s'occupe essentiellement de gérer euh, un bout de la fortune euh, des, euh, de la famille fondatrice du groupe de luxe Bulgarie, hmm donc euh, des gens qui ont l'intérêt général bien chevillé au corps, hein, l'intérêt de la France aussi. Et le deuxième fonds, c'est euh, Artisan Partners, euh, qui euh, donc lui est un fonds américain. Euh, qui est un fonds américain, qui est détenu à moitié par les partenaires du fonds, c'est-à-dire les, les, les financiers euh, qui, euh, qui, qui, qui, qui investissent, et pour euh, l'autre moitié par euh, les grands euh, gestionnaires de fonds américains, euh, BlackRock, euh, Vanguard euh, et autres. Et euh, bah, c'est assez intéressant ça, parce que euh, en fait, euh, ce qui apparaît aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que bah, des gens comme... Euh, euh, comme artisans de partners, euh, ben, ils sont probablement une sorte de bras armé euh, de tout ce que les grosses baleines comme Blackrock ou Vanguard ne peuvent pas faire sans qu'il y ait des vagues, sans que ça fasse tâche, et sans qu'on on vienne leur reprocher leurs beaux engagements euh, ESG, euh, sociétaux et, et environnementaux. Euh, et ben, ces deux fonds, euh, donc, qui mènent une bataille depuis plusieurs mois, hein ont réussi à obtenir l'éviction d'Emmanuel Faber avec, quand même, moins de 8% du capital. Ce qui est très peu. Ce qui est très peu, alors on dit « Ah mais oui, mais vous savez, euh, ces fonds, euh, l'actionnariat de Danone est très éclaté, et du coup, comme ils sont très éclatés, il suffit d'assez peu euh, de, de parts pour réussir à, à chambouler un équilibre déjà fragile ». D'ailleurs, euh, Emmanuel Faber le savait très bien. Hein. Il l'admettait facilement. Mais c'est pas tout à fait vrai, si vous voulez. C'est pas tout à fait vrai parce que vous avez des actionnaires euh, de référence et des actionnaires stabilisateurs chez Danone, qui sont qui donc Et Qui sont BlackRock et euh, ces grands fonds, ces, ces énormes monstres euh, de, de la gestion d'actifs américains, qui euh, alors là c'est assez compliqué, mais qui déjà s'entredétiennent tous c'est-à-dire partagent tous les parts les uns dans les autres, et euh, sont unis par une sorte de communauté d'intérêts, parce que c est, c est, c est les, ces gens euh, ont les mêmes business models, travaillent de la même manière, euh, viennent du même pays, et ensemble, ben oui, ici, si, ils font une vingtaine de pourcents, et que sans euh, l'assentiment de BlackRock, de Vanguard, et de, de la toute, Petite euh, suite de grands fonds euh, américains euh, qui détiennent euh, une bonne part des actions de Danone, ça ne se serait pas fait. Et donc, il faut bien comprendre que ces deux fonds activistes n'ont pu euh, réussir. D'ailleurs, les gens ne le croyaient pas beaucoup. Si vous regardez euh, il y a quelques semaines, la presse euh, pensait que ça, ça allait échouer euh, les, euh, les, les, les, les, les tentatives de Bluebell et Artisan. Pourtant, ils ont réussi. Et s'ils ont réussi, c'est pour une seule et une seule chose, c'est parce que BlackRock et les fonds américains l'ont accepté. Si vous prenez à l'inverse euh, un autre fonds activiste, Elliott Elliot Capital, euh, qui, euh, qui a mené un raid de la même manière contre Pernod Ricard. Bon, ben Pernod Ricard, vous avez 20% qui appartient à la famille fondatrice encore, et bien ensemble, ils ont réussi à, à mettre dehors les capital et ils ont raté leur raid. Bon, ben, si BlackRock l'avait voulu, ils auraient fait rater le raid d'artisans euh, et de euh, boubelles. Sauf que, ben, en fait, euh, probablement que c'était leur intérêt et qu'ils sont très contents de ça et qu'ils sont très contents que euh, le Emmanuel Faber soit barré. Parce que qu'est-ce qu'ils ont à reprocher ces, euh, ces, ces, ces, ces méchants fonds J'étais cherché un petit peu les, les, les éléments de langage que, qui sont sortis depuis quelques semaines. Euh, alors, ça vient euh, ça, ça, ça vient des, des, des porte-paroles des deux fonds. Donc Bluebell et Artisan qui disent l'un que Emmanuel Faber n'a pas géré au mieux le bon équilibre entre le retour de valeur pour les actionnaires et le développement durable et l'autre que les performances financières de Danone ne correspondent pas à la qualité de ses actifs. Ah, quel gâchis Mais fort heureusement, euh, nous avons bon espoir, disent-ils, que « Sous la supervision de Monsieur Schnepp, une trajectoire de croissance profitable puisse être retrouvée chez Danone tout en conservant la durabilité comme priorité. » Elle est géniale, cette phrase. « Une trajectoire de croissance profitable puisse être retrouvée chez Danone tout en conservant la durabilité comme priorité. » Et oui, c'est-à-dire que la durabilité, c'est une priorité, mais c'est une priorité qui vient... Euh, bien après euh, leur fric à eux. cest de. c'est toute une question de, une question de, de, de, de, de, de, de priorité. cest qu'est-ce qu'on met d'abord Parce que c'est vrai, quand vous les écoutez, « Mais les pauvres chouchous !»« Mais les pauvres, oh, mais on ne s'occupait plus d'eux !»« Ah oh, mais, non, mais c'est vrai !»« Non, mais moi, je suis désolé !»« On ne parle que d'environnement, que de social, que de droit des salariés, que de toutes ces parties prenantes !» On en avait oublié les grands actionnaires. Il n'y en avait plus assez pour eux. Mais le, le capitaliste des parties prenantes, c'est de toutes les parties prenantes, y compris des actionnaires. Oh, ben vous n'avez pas l'habitude, les gars, hein, qu'on ne s'occupe plus de vous. Hein, ça doit vous faire tout bizarre. Ah, ben ça, ça leur a fait tout drôle, et tellement tout drôle qu'ils ont viré le patron. Et ça, c'est quelque chose qui est très très très important, parce que encore une fois, ces gens sont vraiment tous, tous résolument engagés pour sauver la planète, après leur intérêt propre. C'est très important, mais c'est pas très grave, parce que vous comprenez, leur intérêt et l'intérêt de la planète, c'est le même planète. Hein. Vous, c'est différent. Mais vous bien d'accord, la planète, c'est plus important vous. Hein. Et puis, de toute manière, la planète, c'est eux. Donc, si eux disent que c'est leur intérêt, c'est aussi l'intérêt de la planète. Et vos gueules, circulez, il n'y a rien à voir. Hein Tout est une question de priorité. C'est de ça dont on parle. Et, a priori, Emmanuel Faber n'avait pas les bonnes priorités. C'est très clair. Parce que, ben faut bien qu'on se rende compte hein, dans toute cette affaire là d'une chose c'est que attention un hein, grand secret révélé ce soir nous vivons dans un système capitaliste oh, mais oui nous sommes dans un système capitaliste qu'est ce que ça veut dire ça nous vivons dans un système où et eh bien le patron in fine le vrai patron le seul patron c'est l'actionnaire alors c'est pas mal en soi, moi j'ai pas particulièrement de problème au départ avec ça tout d'abord parce que c'est aussi le patron qui prend les risques si jamais il plante sa boîte c'est lui qui en paye les frais et que si il gère mal sa boîte et eh bien il y aura d'autres entreprises, d'autres patrons d'autres actionnaires, d'autres groupes qui seront trop contents d'aller pêcher les meilleurs éléments, les meilleurs salariés, les meilleurs dirigeants, les meilleurs partenaires, les meilleurs clients et qui prendront des parts de marché et qui enverront euh, aux poubelles de l'histoire économique euh, tous ces actionnaires qui euh, auraient mal géré euh, leur entreprise. C'est comme ça que ça se passe, si vous voulez. Alors, je suis, bien évidemment, c'est un système qui pose un nombre de problèmes incroyables, mais je suis pas libertarien, euh, et je trouve qu'effectivement, vous avez besoin d'un rôle de l'État pour équilibrer et pour modérer ce système, hein, un rôle de l'État... Dans la mesure, bien évidemment, où cet État représente bien les intérêts de la nation et pas d'autres. Ça, c'est une autre question. Ça sera pour une autre fois. Euh, mais donc. Si, si vous regardez la reconstruction de la France après la, la Seconde Guerre mondiale, bah, on est en plein là-dedans, on est dans un capitalisme encadré par l'État et qui nous a quand même permis de donner un toit à, à peu près tout le monde, une voiture à, à peu près tout le monde, des routes pour euh, rouler, euh, qui a permis de vêtir, de nourrir, de loger, de chauffer, euh, de donner un emploi pendant un moment, plus maintenant, mais à l'époque un emploi à, à peu près tout le monde, et pas que et qui nous a permis aussi de faire des choses extraordinaires, comme le TGV, comme euh, les fusées Ariane, et comme le Concorde, comme Airbus, des trucs extraordinaires, comme le Minitel. On avait le Minitel, mais, mais plus de dix ans avant, les, avant que les Américains développent vraiment Internet. C'est un truc qu'on a oublié à quel point le Minitel était une avancée extraordinaire. Le Minitel, c'est quelque chose qui a énormément inspiré Steve Jobs quand il a créé ses premiers Macintosh. Le, et donc on avait tout ça en France, et, et notamment aussi plein de groupes agroalimentaires extraordinaires qui ont, ont permis de faire du, du, du, du fromage blanc. J'avais une grande tante, pour qui le fromage blanc c'était le dessert du dimanche, qui ont réussi à apporter toute cette, cette nourriture au, au plus grand nombre. Bon, ben c'est pas si mal finalement, après tout. Et puis, encore une fois, si les actionnaires font n'importe quoi, ils en paieront le prix. Vous ne gagnez jamais qu'en fonction des risques que vous prenez et vous avez un équilibre comme ça. Et donc, eh ben, après tout, si Emmanuel Faber, euh, si les actionnaires estiment que Emmanuel Faber a mal géré Danone, eh bien très bien, effectivement qu'ils le mettent dehors, et Monsieur Famer pourra aller exercer ses talents ailleurs et prouver aux actionnaires de Danone à quel point ils avaient tort et à quel point ils rendaient leur entreprise obsolète au risque de tout perdre au lieu de s'adapter à la réalité actuelle. Sauf que ça, c'est pour la belle histoire, c'est probablement comme ça que ça s'est à peu près passé il y a je sais pas, 40-50 ans. Mais ça se passe plus du tout comme ça! Mais alors, plus du tout, du tout comme ça! Parce que, bah comme je vous ai dit, euh, si Emmanuel Faber a été viré de Danone aujourd'hui, Manu Militari, euh, tout, sans, sans aucun préavis, de manière très brutale, c'est encore une fois parce que BlackRock et l'environnement des grands fonds américains l'a permis, l'a accepté, voire même l'a voulu, sans doute. Or tous ces gens-là, mais ils sont aussi actionnaires d'absolument tous les grands groupes, euh, de tous les grands groupes agroalimentaires et tous les grands groupes mondiaux, ou en tout cas occidentaux, cotés, et de plus en plus non cotés aussi. Et dans l'univers dans d'Emmanuel Faber, si vous voulez, probablement que les seuls dans lesquels euh, BlackRock n'est pas déjà un gros pied, c'est probablement Lactalis. Et l'Actalis, dans leur entreprise à mission, ils se discutent. Euh, donc qu'est-ce que ça veut dire ça Mais ça veut dire que Emmanuel Faber, s'il voulait mettre ses talents euh, à disposition d'un autre groupe euh, pour euh, parce qu'il se dit non, moi ce que je faisais, je pense que c'était bien, et donc et si ben, en fait il peut pas, il peut pas aller convaincre quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Parce que, en fait, si vous voulez, quand vous êtes BlackRock et que vous êtes vous êtes un actionnaire de référence d'à peu près tous les groupes cotés du, du monde occidental, c'est vraiment ça, BlackRock, aujourd'hui. Ces gens sont partout. Et que vous avez ce pouvoir euh, de veto, euh, parce que, si vous voulez, BlackRock, encore une fois, comme ils sont actionnaires de tout le monde, ils peuvent pas euh, aller s'occuper, euh, entreprise par entreprise, de la stratégie de chacun, de qui fait quoi, quoi, comment, Pourquoi c'est non seulement ça serait totalement ingérable, mais en plus c'est vraiment pas leur intérêt. Ils ont une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace de gérer. Ils font ça comme des bons gros bourrins d'Américains. Hein. Ils vont voir, les, ils regardent les dirigeants de tous ces groupes-là et ils disent "Bon, t'es avec nous ou t'es contre nous Si t'es avec nous, tout va bien, c'est génial, t'auras une super trajectoire. Si t'es contre nous, t'es dehors, virer du loft, t'es fini. Et puis bah, le, le, le, le gars qui est contre eux, il est absolument certain." de ne plus jamais retrouver un poste dans des entreprises de taille équivalente parce que virer une fois c'est virer toujours parce que dans n'importe quel chez le concurrent Blackrock sera encore un actionnaire de référence et pourra toujours dire non ah. et donc si vous voulez alors que aujourd'hui encore généralement on va vous décrire le néolibéralisme comme un espèce de système de concurrence folle acharnée débile non, c'est pas parce que vous avez des dizaines ou même des centaines d'entreprises qui, dans dans, dans, qui sont dans une forme de concurrence. Mais si derrière, le véritable décideur qui, dans un système capitaliste, est le détenteur du capital, c'est lui qui a le dernier mot, si c'est la même personne derrière ces 100 sociétés, vous n'êtes pas, dans une situation de concurrence normale. Vous n'êtes pas dans une situation où vous allez avoir un juste jeu de concurrence, où ben, vous allez avoir des risques qui vont être pris et qui seront récompensés selon les mérites. Nous sommes, et c'est quelque chose que je répète régulièrement, on est tombé dans une situation dans laquelle, aujourd'hui, vous avez une privatisation des profits et des bénéfices et une mutualisation des risques. Et qu'aujourd'hui, tiens, comme par hasard, les entreprises ne font plus euh, faillite euh, depuis le début de la crise. Alors bien sûr, pour des petites PME, c'est quand même euh, salvateur et qu'elles n'ont rien demandé, elles, de se faire fermer Manu l'année dernière. Mais les grands groupes, bon, j'aurais été très heureux que la FNAC fasse faillite. Je veux dire, c'était les premiers, je dis la FNAC parce que c'était les premiers à être, achetés, à être sauvés par, par l'État au mois de, mai de avril ou mai dernier. On oublie toujours qu'une entreprise qui fait faillite, tout d'un coup, son patrimoine économique disparaît pas comme ça. Les propriétaires qui disparaissent, c'est pas la même chose. On aurait très bien pu donner l'actif économique qui a une grande valeur, qui est la FNAC à des gens qui étaient plus responsables, qui étaient plus à même de le faire fructifier, et voir s'il y avait personne euh, le nationaliser ça, comme on a fait avec General Motors, soit dit en passant, en 2009, aux états unis General Motors a fait faillite, ben, General Motors existe toujours et se porte beaucoup mieux que s'il n'avait pas fait faillite. Et donc voilà, on est dans un système où on a cette, on a, on a cette privatisation des bénéfices et cette mutualisation euh, des, des risques, et ça, ça ne va pas du tout, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Faber ne peut, pas, ne peut pas aller mettre en œuvre sa vision ailleurs dans le privé parce que dans les groupes de la taille pour un pour un faber pour un gars de ce calibre là bah, il va se faire il va se prendre un veto à peu près partout et même quand bien même il se dirait tiens je vais aller me tourner vers la sphère publique et je vais aller faire un petit peu d'engagement dans la sphère public mais là où ça se passe si vous voulez ça fait très longtemps que blackrock a investi bruxelles et l'elysée j'avais fait j'avais fait un, une, un, un entretien avec Denis Robert. Je vous remets ça aussi en description et probablement un lien. J'avais fait un entretien avec Denis Robert sur BlackRock. Bon, ben BlackRock, le patron de BlackRock, Larry Fink, a, a été euh, six ou sept fois depuis le début du quinquennat de Macron euh, à l'Elysée. Il, il a ses entrées là-bas. À Bruxelles, aujourd'hui, c'est BlackRock qui décide pour Bruxelles de quels investissements sont ESG, c'est-à-dire euh, environnementaux et sociaux, et quels sont les bons et les mauvais investissements. Pour l'Europe, ces gens sont jugés partis. Ce truc n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire enfin, vraiment à Bruxelles, vous êtes des abrutis de donner à, à BlackRock euh, le soin de dire qu'est-ce qui est euh, socialement et environnemental, euh, tout ce qui est social et environnemental, ce qui est ESG et ce qui ne l'est pas. Enfin, C'est indécent de faire ça. C'est indécent de donner ça non seulement à quelqu'un qui est jugé parti, mais en plus un américain, si vous voulez. C est, c est... Surtout quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec Danone. Ce qu'a fait, et parce que, encore une fois, je refuse de me dire qu'il n'y a, euh, qu a, a, a que Bluebell et, et Artisan derrière. Ça ne se serait jamais passé si BlackRock n'avait pas été d'accord. Et donc, en fait, si vous voulez, vous vous retrouvez dans ce truc-là, euh, et ce qu'on voit, et c'est la raison pour laquelle c'est important, euh, ce qu'on voit avec euh, l'affaire Danone, c'est que, euh, ben dans ce capitalisme des parties prenantes où il faut s'occuper d'absolument tout le monde hein, ça va, mais quand je dis tout le monde c'est les salariés, les clients, les partenaires la sphère publique mais c'est aussi la baleine hein. vous avez une vidéo à mourir de rire s'il euh, faut avoir un peu d'humour euh, du forum économique mondial qui vous explique quelle est la valeur économique d'une baleine ah ben ça, dès qu'elle met une valeur économique comme ça, pouf, ça rentre dans le système, nickel ça, tu, ces gens-là transforment tout en chiffres c'est que comme ça qu'ils réfléchissent et donc, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est donc ce capitalisme des parties prenantes, c'est un capitalisme des parties prenantes au travers de l'actionnaire. Et que l'ami Klaus Schwab, qui a sa cheville au corps, hein, encore une fois, Klaus Schwab, euh, c'est pas du tout un truc qui est de la dernière pluie. Quand vous lisez son livre de donc la grande réinitialisation, vous avez au tout début la biographie de Schwab qui dit hein, « il, donc Klaus Schwab, affirme qu'une entreprise doit servir non seulement ses actionnaires, mais aussi toutes les parties prenantes pour atteindre une croissance et une prospérité à long terme. Pour promouvoir le concept de partie prenante, il a fondé la même année, en 1971, il y a 50 ans, hein, le Forum économique mondial. L'histoire du capitalisme inclusif et de partie prenante, un truc qui traîne depuis 50 ans, l'ami Schwab. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Schwab vous dit qu'il faut s'occuper de tout le monde, c'est l'actionnaire qui s'occupe de tout le monde, c'est-à-dire que c'est l'actionnaire qui va parler au nom du salarié, au nom du client, au nom de la baleine, au nom de tous ces gens-là. C'est bien évidemment qu'une entreprise doit prendre en compte tous ses parties prenantes, tous les gens avec qui elle a prise... C'est normal, si vous voulez. Une personne n'a envie que son salarié soit mécontent ou triste, il travaillera moins bien. Personne n'a envie que son client soit pas satisfait, que ses partenaires soient pas contents. Personne n'a envie de ça, bien évidemment. Merci, Klaus, c'est génial. Sauf que, euh, si vous voulez, la, la différence, ce qui est très important dans la vision de Schwab, c'est que mais, pff, vous et moi, on ne sait pas très bien ce qui est bien ou pas pour nous. Mais Klaus, lui, il sait. Et que BlackRock sait ce qui est bon pour nous. Et ils savent. Et c'est eux qui doivent être les porteurs de nos voix. C'est eux qui doivent être les porteurs des clients, des salariés, des parties prenantes, de la baleine, de tout le monde. C'est leur rôle à eux, vous comprenez C'est leur responsabilité. Hein et c'est seulement comme ça qu'on aura un grand monde inclusif dans lequel nous pourrons enfin tous être égaux, et comme dirait l'autre, vous en aurez certains qui seront un peu plus égaux que d'autres. Euh, et c'est exactement ce qui se passe, sous couvert d'inclusion, sous couvert de capitalisme des parties prenantes, ces gens, en fait, ne sont jamais aussi hostiles que lorsqu'ils parlent en votre nom et que lorsqu'ils prétendent vous protéger. Et ça, on en a l'exemple aujourd'hui, euh, avec euh, l'éviction d'Emmanuel Faber, euh, qui était, encore une fois, probablement... Euh, ce qui peut le plus se rapprocher d'un patron engagé dans le CAC 40 et dans cet environnement de, de grands groupes. et ben voilà c'est ça, c'est ça le capitalisme euh, de partie prenante de Davos, c'est ça, parce que encore une fois, si vous voulez, Klaus Schwab, derrière c'est BlackRock, derrière ce sont ces fonds-là, et que derrière, il ne faut jamais oublier que même si aujourd'hui on est en train de se rapprocher d'un monde soviétique euh, dans lequel euh, vous n'avez plus euh, ce rapport à la réalité, mais... Le plus important pour eux, c'est le rapport à la conformité. Il faut être conforme à leurs intérêts, exactement comme une URSS. On est quand même dans un système capitaliste, dans le sens où c'est celui qui détient le capital qui décide. Alors que l'Union soviétique, c'était celui qui contrôlait les soviets qui décidaient. Et donc même si aujourd'hui on est dans un monde soviétique, euh, n'oubliez jamais notre système est un système capitaliste et que c'est celui qui détient le capital qui décide. Et que derrière le semblant de concurrence acharnée, vous avez au contraire un système très monopolistique, très inégalitaire, qui a tendance à produire l'inverse de ce qu'il prétend. Et euh, bah, l'inverse de ce qu'il prétend, pas plus tard qu'hier, quand on vire le patron du CAC 40 qui essayait le mieux possible et le plus possible de réconcilier à la fois euh, les besoins de Produire des yaourts, si possible, un peu mieux, un peu moins nocifs pour la santé, avec un peu moins d'additifs, euh, en détruisant un peu moins les campagnes, ça. avec à la fois euh, ben, la dure réalité d'une France qui s'appauvrit, euh, et des gens qui ont de moins en moins d'argent pour s'acheter ces yaourts là Et au moins, Emmanuel Faber, lui, il mettait ses questions sur la table et il se proposait d'essayer d'y répondre. Alors voilà, Emmanuel Faber voulait changer le système de l'intérieur, il a échoué. Euh, moi, c'est pas mon cas. Je pensais effectivement que sa, sa, sa tentative était voie à l'échec. Il a tenu 20 ans quand même, hein, le bonhomme. Et pour tout vous dire, j'aurais préféré avoir tort et j'aurais préféré qu'un bonhomme comme, comme comme lui puisse réussir à faire quelque chose. Mais non, euh, les gros fonds américains euh, ont eu sa tête. Et c'est pas anecdotique, c'est euh, vraiment la preuve d'un grand changement du capitalisme en cours et d'un mauvais capitalisme, d'un capitalisme... Qui euh, n'est plus adapté au réel, qui n'est plus utile, qui ne qui ne sert plus les parties prenantes. C'est ça le miracle de ces gens-là, c'est que quand ils vous disent quelque chose, vous pouvez être à peu près certain qu'en fait ils font l'inverse. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Encore une fois, hein, il y a beaucoup de travail derrière. Euh, il y a donc un, euh, un article euh, que euh, je vous propose de, de recevoir en vous inscrivant à l'investisseur sans costume. Encore une fois, c'est gratuit. Euh, J'ai aussi beaucoup parlé de BlackRock parce que je connais très bien BlackRock. J'ai écrit une grande enquête sur BlackRock. Pareil, je vous mets les liens ci-dessous. Euh, J'ai aussi parlé de Grand Reset. Il y a encore une vidéo ci-dessous. Euh, tout ça, ce sont des sujets compliqués, mais à mon avis, ça vaut le coup de s'y intéresser. Alors s'il vous plaît, surtout consultez tout ça, vous arrêtez pas là, euh, co euh, commentez, Dis continuons cette discussion par commentaire, mettez-lui un pouce bleu, partagez-le, republiez le texte, republiez la vidéo. Hein? Tout ça, c'est fait pour être discuté à l'infini. C'est l'inverse de ces gens-là. Moi, je ne prétends pas, euh, je n'ai pas de recherche de conformité, je ne cherche pas à ce que tout le monde soit d'accord avec moi. Hein? Je cherche à découvrir ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui peut éventuellement nous permettre de léguer à nos enfants un monde qui soit un tout petit peu meilleur que celui qu'on a reçu et c'est pas avec eux qu'on va y arriver hein.